Donc, euh, tu t'es très, très gentiment proposé donc, de, de faire ce live ce soir. Donc, oui, oui bah, euh, bien voilà. Bien. On va... ouais, tu vas peut-être peut-être euh, commencer par te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Alors, coucou les filles. Il y en a certaines que je vois déjà dans le groupe. Alors, moi, c'est Jennifer. Voilà. Donc, j'ai commencé la formation euh, de base par rapport à Nathalie euh, Journaise International euh, en février 2017. Exactement, j'ai pris la formation le 13 février 2017. Donc voilà, ça fait plus d'un an maintenant. Et puis, euh, je me suis lancée, euh, donc j'ai ouvert mon entreprise, ma micro-entreprise, donc le 2 janvier 2018. Donc voilà, donc j'étais vendeuse prête à porter auparavant pendant 13 ans. Et donc, j'ai voulu changer de vie. Super. Et donc du coup, toi, tu avais peur un petit peu au début euh, tout ça avant de te lancer oui, j'avais vraiment peur de, comme j'avais déjà, je t'avais déjà dit, peur, c'était une arnaque, euh, internet, la distance, est-ce que j'en serais été, est-ce que j'étais capable euh, de travailler sans avoir de formatrice à mes côtés? Et puis la preuve que oui, hein, tout est possible, il hein, faut juste s'en donner les moyens. Euh, je dis pas, hein, ça n'a pas toujours été, été facile, hein, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir aller de l'avant. Euh, euh, donc donc voilà quoi et puis euh, et puis non j'en suis très heureuse alors heure d'aujourd'hui <rire> nouvelle vie épanouie euh, donc c'est génial quoi c'est génial oui. sur ce j'en suis super contente ouais alors Elodie qui demande juste donc quelle formation c'est la formation alors, de base hein. voilà la formation, donc, de, base, ouais, ce que tu formation la de base c'est ça formation de base c'est la première il y en a trois <rire> Formation oui. de base, donc euh, j'ai terminé. Voilà, j'ai bah, passé l'examen le, euh, euh, six mois après. Oui, six mois après, ouais, c'est ça. Et puis, euh, j'ai pris le, la formation Neyart à la suite. Et puis, j'ai pris la formation maquillage professionnel, voilà. Parce qu'à la rentrée septembre, euh, je vais lancer les ateliers make-up. Euh, en plus de mon activité, ce sera ma deuxième activité, euh, atelier make-up, voilà. Voilà, exactement. Euh, celle à 990, oui, c'est celle-ci, Elodie. Ouais, oui, oui, c'est la formation de base. Euh, bah, J'ai été l'une des premières. On a été, je crois, 3-4 J'étais à... J'ai l'une des premières mmh. hein, sur février 2017. Euh, Antoine, Nathalie, tu, annonces, tu as lancé. Euh... J'ai lancé, oui. Ouais, cette formation, j'étais l'une des premières. Ouais, donc, euh... donc, je sais de quoi je parle. Donc, ouais, n'ayez pas peur. On ne va pas vous manger. Ça va bien ouais, ça. En plus, toi, tu étais vraiment, vraiment l'une des pionnières parce qu'à la limite, il n'y avait personne pour te dire « écoute, vas-y » ou pas parce que voilà, tu étais l'une des premières. C'est ça, il n'y avait personne pour me dire « non mais t'inquiète pas, c'est pas une arnaque, ça va aller euh, ». Bah, même mon mari, hein, il me dit « t'es sûre que ce pas une arnaque » et tout. Il m'a mis le doute, <rire> mais bon, j'ai dit « allez, on... <rire> j'étais rentrée en contact avec toi, Nathalie ». et puis. Euh... Et puis voilà, ça s'est super bien passé, il n'y a, pas, a pas eu de soucis, il y, a pas eu, il y a eu un accompagnement de toute façon. Et c'est ce que je dis, hein, cette formation c'est vraiment euh, ben, notre, une seconde famille. <rire> Moi ça fait partie de ma vie, euh, Nathalie fait partie de ma vie parce que euh, c'est grâce à elle aussi où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Euh, certes il y, a, il y a un travail de ma part, mais il y a un sacré accompagnement de sa part, un soutien. Euh, même moi j'ai eu des doutes hein, euh, sur plein de choses j'en ai encore à l'heure d'aujourd'hui parce que je me remets toujours en question euh, okay. et justement je me sers de ça comme une force pour aller encore plus loin quoi. plus loin oui, oui. Ah, ah, avant alors, la demande, de si tu étais douée naturellement douée euh, alors non pas du tout euh, j'étais douée dans le dessin ça euh, c'est sûr parce que j'étais partie en école euh, pour devenir styliste parce que je voulais dessiner mes propres patrons. Et c'est vrai qu'à l'âge de 8-10 ans, je dessinais euh, pff, des bandes dessinées, je reproduisais, j'adorais ça. Le NIA, tout ça, tout ce qui est créativité. Euh, mmh. J'étais assez débrouillarde manuelle, mais euh, les ongles… Euh, non, quand j'ai commencé, euh, je vous assure, je posterai une de mes photos de ma première pose. <rire> C'était un peu catastrophique. Et puis euh, et puis la preuve, on peut y arriver. De hein. euh, toute façon, euh, même il si, euh, y en a qui me disent « ah oh, c'est super ce que tu fais, tu es super douée », on a toujours à apprendre. Moi, je veux encore aller plus loin. Et puis, euh, on, on en apprend tous les jours, de toute façon. Mm. On en apprend tous les jours. Coucou, Betty. <rire> ouais. Bon, par là, je pense qu'elle demandait surtout si tu étais douée en dessin. Parce que, voilà, vu que le nail art, c'est par rapport au dessin, tout ça. Mais, à ton avis, est-ce que les filles qui, qui font cette formation, est-ce que même si elles ne sont pas douées, voilà, est-ce qu'elles peuvent quand même euh, voilà, réussir à... On est y vouloir, est quand on est là. là moi, j'ai des filles euh, qui ont commencé euh, la formation Neart euh, qui faisaient des, des, des petites choses et elles, elles disaient « Oui, je vais pas y arriver et tout. » Et je vous assure, à l'heure d'aujourd'hui, euh, elles se débrouillent vraiment bien. quoi. Euh, alors, c'est sûr que peut-être dans les personnages, les sauches comme ça, ce sera peut-être pas aussi poussé, mais vis-à-vis euh, -vis de leur clientèle, elles peuvent arriver à proposer des choses euh, euh, facilement. Et même elles, je pense qu'elles sont surprises. Hein. Il y en a plein dans la formation. Euh, qui se débrouille vraiment bien. Et je pense qu'il y a moyen euh, en Neyarth, euh, alors c'est sûr qu'on voit tout, on voit des dessins hyper poussés, on voit l'aquarelle, les gens passent. Mais il y a on peut faire tellement des petits Neyarths rapidement qui prennent pas le temps et qui sont super jolis et, euh, et qui pourraient permettront aussi de vous démarquer euh, vis-à-vis de la clientèle. Hein. Euh, dans un premier temps, après, si vous voulez pousser le vis plus loin, bien sûr, ben, il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement encore et encore. Euh, moi, des fois, je bosse jusqu'à 1 heure du matin euh, en attendant mon mari qui est dans la restauration. Euh, J'arrive pas à quelque chose, je m'énerve. que je, Voilà, c'est ce que je dis, je ne veux pas être la meilleure d'aujourd'hui, je veux être la meilleure de demain, je veux aller, encore aller plus loin. C'est vraiment mon but. Euh... Et puis, les personnes qui ont cru en moi, euh, voilà, le, leur montrer qu'en effet, euh, j'ai fait le bon choix. quoi. Oui. Euh, oui, Elodie, oui, je suis en micro-entreprise, oui, depuis le 2 janvier 2018, ouais. oui. Euh, oui, Elodie, je suis à temps plein, oui, je fais que ça. <rire> je fais que ça, que ouais, ça. Oui. Et Nia, bah après, bah, les clientes, voilà, elles arrivent avec des photos. Euh, euh, et, voilà, elles like ma page. Il y en a même qui croient même pas que c'est moi qui dessine pour vous dire. Il y en a même qui me disent non, <rire> c'est pas possible, c'est des stickers. Comme, comme pour la fraise, euh, d'ailleurs, il faut oui, que je termine oui, oui. le dernier module, hein, j'y pense. Comme pour la fraise, il oui. y en a une qui me dit :« Non, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas vous qui avez dessiné. Ah, si, si, c'est moi qui ai dessiné. Et oui, oui. quand j'ai des nouvelles clientes qui arrivent et qu'elles me demandent, hier, elles me disent :« Ah oui, en effet. Donc, oui, oui c'est oui. ça qui me permet de me démarquer aussi euh, bah, des, des autres prothèses ongulaires qui, ben, bah, elles posent des stickers, du stamping. Moi le Neyart, voilà. Alors ça, ça varie au niveau du temps, hein. ça dépend si ce qu'on me demande. Il y a des choses que je vais faire pour la première fois, mais euh, mais voilà. Ah merci Elodie, c'est gentil. oui, <rire> ah, C'est vrai, hein. tu fais vraiment du super travail quoi. C'est euh, ouais, euh, oui. moi je suis impressionnée. Ah, c'est gentil, mais c'est grâce à toi aussi Nathalie. Hein. Je veux dire, tu m'as donné ta confiance, tu cru en moi aussi, et puis euh, c'est important. C'est pour ça que c'est important cette formation. Il y a des personnes du groupe qui malheureusement ne sont pas soutenues <coughs> par leur entourage. Et puis par le biais de la formation de Nathalie, euh, on est plusieurs filles maintenant, euh, dont beaucoup d'anciennes hein, qui sont restées, parce qu'on a du mal à se détacher de ce groupe, c'est une seconde famille et bien voilà, il y a un soutien, il a... et on ne parle pas que d'ongles hein, sur cette formation, les filles, je vous assure, c'est vraiment euh, l'ambiance cocooning, il y a eu des filles ces derniers temps, il leur est arrivé des choses, pff, mon Dieu, une, une défi, la formation, accident avec ses enfants, enfin euh, voilà, on parle de tout, tout ce qu'on a sur le cœur, euh, et c'est ça, c'est vraiment du partage, c'est vraiment du partage. Et ouais, ouais, coucou Val <rire> Donc, non, non, euh... Je vous assure, il ne faut pas avoir de peur euh, d'a priori. Euh, je suis bien placée pour le, le parler, euh, pour le dire. Hein. Euh, mm. Les craintes, il y en a, il y en aura encore, de toute façon, tout au long, parce qu'il y aura toujours euh, la vie est faite d'embûches. De toute façon, c'est ça, il y en aura toujours. Il hein. faut se servir de ça comme une force. Hein. Euh, je veux dire, on n'est pas super superwoman, on est humaine. Euh, il faut aller de l'avant. de l'avant. Moi, j'en ai eu marre de travailler dans le commerce, de travailler les samedis jusqu'à point d'heure et les étiquetages des soldes payer une nounou, une cantine, un centre de loisirs. Euh, mon mari dans la restauration, les enfants, euh, je les voyais, je les voyais quasiment pas. C'est ma nounou au final qui les a élevés. et J'en ai eu les reproches euh, il n'y a pas si longtemps en arrière. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, j'en vis pleinement. Euh, ça se passe bien. J'ai la chance de pouvoir exercer à mon domicile. Euh, on a refait une pièce entièrement et j'ai un accès extérieur, ce qui fait que les clientes rentrent, euh, ne rentrent pas dans mon domicile. Hein. Il y a un escalier. Donc voilà, c'est vraiment une pièce... Euh, vraiment pour euh, ma, mon, mon activité et euh, les enfants bon c'est vrai que là ces derniers temps c'est beaucoup chargé avec les mariages euh, voilà l'été avant de partir en vacances les pieds tout ça euh, mais les enfants ils sont chez eux quoi ils ont ce confort là et tant bien même ils ne seraient pas chez eux euh, comme là cet après-midi j'ai pris deux clients ce matin à une heure et demie je me suis bloqué la fin d'après-midi j'ai passé l'après-midi avec mes enfants on allait faire des petites courses, on a bougé, on a voilà, c'est des moments que je peux leur accorder. parce que quand j'étais euh, employée, c'était euh, j'allais voir ma réussite d'avoir une après-midi. "Est-ce que c'est possible là je, je dois partir plus tôt, il y a le spectacle de mon fils Ben non, Jennifer, on peut pas. Donc combien de fois j'ai loupé des spectacles, combien de fois j'ai pas assisté aux anniversaires de mes enfants à l'école. Eh ben moi j'ai voulu dire stop, quoi, j'ai dit stop. J'ai dit voilà et puis par le biais de la formation Nathalie et eh ben voilà, j'ai tout mis en œuvre. Mon mari m'a soutenue, ma famille, et puis à l'heure d'aujourd'hui, ben, tout se passe bien, on touche du bois, que ça continue encore. Euh, on verra après avec les ateliers make-up euh, ce que ça dit en deuxième activité. Mais en tout cas, pour les ongles, euh, ça se passe vraiment très bien. Quoi. Là, j'ai pas de soucis sur ça. Super. Alors, Alice qui pose une question, elle demande si tu gagnes assez pour vivre alors là, je, ça se passe bien, <rire> ça se passe très bien, euh, j'ai pris la décision de me dégager le salaire que je touchais euh, quand je travaillais, donc en prêt-à-porter, euh, parce que je n'ai plus les frais d'essence, vu que je travaille chez moi, je n'ai plus les frais de nous donc le fait que je me sors le même salaire que j'avais euh, dans prêt-à-porter, eh ben ça se passe très bien comme ça. Euh, mmh. On verra, voilà, je, je suis pas trop gourmande, je me dis je m'en sors très bien comme ça. j'ai voilà Je gagne, comme je vous ai dit, sur les frais de nounou, frais d'essence et, et aussi le prêt-à-porter, parce que quand je travaillais dans le commerce, j'étais obligée de m'habiller euh, par rapport à la marque pour laquelle je travaillais. Ah oui. Donc à chaque mmh. nouvelle collection, on avait on avait 30%, hein, je vais pas vous le cacher, c'est très bien. Mais croyez-moi, par mois et à chaque nouvelle collection, c'était un beau budget. Donc je mmh. fais des économies et ça se passe très, très, très, très, très bien comme ça. Euh, je ne regrette pas. Euh, plus tard, oui, je me dégagerai un petit peu plus de salaire s'il le faut, mais euh, ça se passe bien, voilà. J'ai j'ai J'ai comment euh, perçu aussi euh, l'ACRE. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que mmh. c'est, c'est quand les personnes sont au chômage, euh, on fait la demande de l'ACRE. Alors, ils vous donnent le choix pour l'emploi. Soit vous percevez euh, le restant de votre chômage tous les mois, soit vous prenez la décision de percevoir votre chômage à 45 voilà. Donc, moi, j'ai pris la décision de prendre à 45 Donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai perçu une partie. Et là, si je me trompe pas, au 3, après le 3 juillet, je dois fournir une facture avec le nom de mon entreprise pour justifier que je suis encore sur euh, voilà en activité et ils vont me redonner euh, le restant. Voilà. Euh, oui. Non, j'ai pas fait de formation esthéticienne. Il euh, y a longtemps de ça, je devais. Mais voilà, la vie en a voulu autrement. J'ai eu mon petit garçon, j'avais mon embauche. Mon mari était encore dans les études. Donc, pour moi, c'était la sûreté de l'emploi, d'avoir l'embauche et tout. Donc, j'ai abandonné le rêve de faire un CAP esthétique. Et puis, je me dis à l'heure d'aujourd'hui, même si on peut le faire à distance et tout, je dis que les clientes, les enfants, enfin tout ça, donc non. Et puis, ça, ça se passe très bien comme ça. Un simple certificat avec la formation chez Nathalie vous permet d'ouvrir votre entreprise. Donc euh, pour l'instant j'en j'en euh, j'en pas le besoin quoi j'en ai pas le besoin et, surtout, ouais. surtout que, que finalement ce qui ce qui fonctionne le mieux quand on a un institut ça va être les ongles et des choses comme ça donc à la limite euh, si tu veux faire des épilations des trucs voilà euh, d'où l'intérêt de la de, les, de la partie esthétique mais n'y a pas forcément besoin quoi parce que c'est vrai que des épilations c'est pas forcément le truc le plus intéressant à faire qui nous branche le plus quoi et après tout ce qui est euh, voilà les trucs un peu à côté le massage tout ça c'est moins demandé sur un visage c'est moins demandé que les ongles ouais. les ongles c'est vraiment ouais. ce qui les ongles c'était impressionnant. impressionnant en quelques années comme ça c'est il y a des années de ça en arrière alors c'était destiné à certaines certaines clientèles on va dire plus que modeste, mais non, il y a des jeunes, il y a tout, il y a quelques années, on voyait des French, des French, des French, mais non, c'est de la couleur, c'est des Néart, c'est des formes artistiques, c'est vraiment, le marché de la femme, c'est vraiment, waouh, au niveau des ongles, c'est impressionnant. Hein. Combien de clientes par jour je fais Alors, moi, je me limite grand maximum à six clientes par jour. Euh, déjà, d'une, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, euh, je ne veux pas faire des clientes à la chaîne. C'est-à-dire, euh, moi, je mets un temps entre chaque cliente. C'est-à-dire, quand la elle vient, une extension, une extension euh, rallongement chablon, je mets deux heures avec petite déco et tout ça. S'il y a des plus grosses décos que je les maîtrise, maîtrise, bah, ça rentre dans les deux heures. <cười> euh, et j'aime bien que la cliente arrive et que ce soit un moment pour elle. Euh, J'entends souvent des clientes arriver qui me disent bah, « Jennifer, on est bien chez vous ». Euh, en prestation de service et eh ben je vous assure moi j'offre le café j'offre les boissons là derrière voilà il y a le il y a le mini-frigo avec les boissons pour mes clientes, les cafés, les bonbons, tout ça. Voilà, c'est une prestation de service, je leur offre une boisson sucrée, euh, voilà froide, coca, esti eau. Déjà, elles se sentent bien, c'est un moment pour elles, c'est un moment de partage. Et j'entends souvent euh, des clients qui me disent oh, « Waouh, c'est génial, il euh, y a un échange ». Elles vont dans des instituts, c'est à la chaîne, c'est-à-dire elles arrivent, clac, clac, clac, déjà, y a, ça parle très peu. Moi, je suis une grosse bavarde, ça se voit. Ça parle très peu, il y a très peu d'échanges et puis une fois les ont terminé, c'est allez 45 euros, rendez-vous, au revoir madame, l'autre cliente arrive et c'est tout à la chaîne. Donc moi, entre chaque cliente, je mets un laps de temps, je mets un quart d'heure, des fois bien une bonne demi-heure entre chaque client. Déjà, ça me laisse le temps de nettoyer après mon plan de travail, désinfecter mes lampes parce qu'après chaque client, je désinfecte mes lampes elles apprécient ce qu'elles ne voient pas ailleurs. Je nettoie mon plan de travail, ça me laisse le temps de descendre un petit coup, voir mes enfants, leur faire un bisou, prendre le temps de goûter avec eux, ou voilà. Et la cliente qui arrive, bah ben voilà, elle ne me sent pas speedée parce que j'ai pris du retard, ou voilà. Donc c'est important. Et c'est important de mettre aussi un, un délai entre chaque client, parce que des clients qui arrivent en retard, ça arrive. Euh, moi, je, je le dis, hein, j'accepte un, un quart d'heure grand maximum de retard. Passer ce quart d'heure de retard, je, re, je le redonne à notre rendez-vous. Euh, il faut savoir s'imposer aussi parce qu'au début euh, on est gentil, c'est nouveau, on veut on veut aider tout le monde. Euh, je travaillais les dimanches pour me faire la clientèle, puis on se rend compte qu'au final il euh, y a beaucoup de profit. Et si on s'impose pas, ben c'est foutu quoi, c'est foutu. Donc c'est important aussi ça. Hein. Mmh. Euh, J'ai mis combien de temps pour me faire ma clientèle Ben en fait ça a été vraiment rapide. Euh, je crois qu'en trois mois, ouais trois mois, quatre mois grand maximum. Hein. C'est vraiment rapide. Déjà, moi, je travaillais dans le commerce. Donc, le fait de, de faire les ongles sur mes mains, euh, les, mes clientes le voient, bah, tout de suite, c'était « Oh, ils sont magnifiques, vos ongles !»« Il fait tout !»« Ah bah, c'est moi !»« Ah bon ?»« Oui, oui, oui euh, !»« euh, ben, Je serais tentée !» Donc, j'ai commencé avec des clientes comme ça par rapport au début de la formation. Et puis, de là, elles ont apprécié. Et puis, quand elles voyaient que je dessinais tout à la main, que je prenais le temps, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, le bouche-à-oreille, euh, ça a été ma meilleure pub, quoi euh, ça a été vraiment ma meilleure pub, je me rappelle au début j'ai commencé avec deux clientes euh, et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, alors, au début j'avais peur, je me dis waouh, deux clientes, dans la semaine j'en fais trois euh, c'est pas beaucoup, euh, donc on se remet en question tout ça, donc j'ai déposé aussi des cartes un peu partout, j'en parlais un peu partout euh, j'ai la chance d'avoir aussi travaillé 13 ans en commerce, donc je connaissais les clientes, mais tant bien même, euh, je veux dire, votre meilleure publicité, euh, ce sera le travail que vous allez faire, c'est pour ça que c'est important de persévérer, de rien lâcher, il y aura des moments durs, ça c'est sûr. Euh, et puis de, de faire euh, un travail... Euh, un bon travail sur vous. Parce que les clients, je les entends toujours me dire, mais comment vous faites les ongles sur vous Alors, c'est pas facile, hein, surtout la mauvaise main. Nathalie, tu le sais, hein, c'est oui. compliqué la mauvaise main. Oui. Donc, on fait les dessins. J'y passe des fois quatre heures, mais c'est pas grave. Euh, D'ailleurs, là, c'est le moment où je les refasse, parce que c'est catastrophique. Euh, et ben moi, mes mains, c'est ma meilleure pub. Je fais toujours deux mains différentes. Pourquoi Parce que déjà, je n'ai pas le temps de les faire en même temps parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis deux, ça attire vachement l'œil d'avoir deux mains différentes, deux formes, euh, des art et tout ça. Oui, mes cartes de visite, oui, oui, euh, je, voulais, euh, je voulais quelque chose qui tape à l'œil. Donc, c'est un, un flacon de vernis, je vous en sortir un pour montrer à celles qui n'ont pas vu. Donc, alors, ça c'est ma carte de visite. Donc, c'est un flacon de vernis. Voilà, avec une couleur vachement flashy. Donc, il y a, il y a, mon, il y a mon entreprise, styliste, ongulaire, négatiste. Et derrière, voilà, il y a euh, ce que je fais. Donc, pose, vernis, gel, euh, mon adresse, numéro de téléphone, etc. Et en fait, quand je les pose dans des magasins ou quoi que ce soit, forcément que ça attire l'œil parce que bah, elles sortent du commun et puis elles sont vachement flashy. Euh, puis, ça me correspond totalement. Alors, il y a juste Suzy qui disait aussi, qu'est-ce qui t'a finalement décidé à choisir la formation de Nathalie plutôt qu'une autre eh ben en je fait, quand j'ai pris la décision de me lancer dans les ondes, euh, je regardais sur Internet, je crois que c'est ce que tout le monde a dû faire. Hein, formation, nanana, nanana. Et euh, je suis tombée sur ta vidéo, Nathalie, je te l'avais dit, où euh, bah, en fait les, les paroles de Nathalie, c'était ça, quoi. Hein, euh, la vie la vie du train-train, la fille euh, bien gentille qui va bosser du matin au soir qui, ben, euh, tu travailles le matin à 9h avec une heure de pause, tu rentres le soir, ben, tu récupères tes, tes petits à la nounou, tu rentres, de ménages, nanana, nanana. Euh, pour avoir une prime, ben, <rire> une augmentation, euh, voilà. Moi, travailler pour un patron qui s'enrichit pendant que moi, je touche le même salaire, euh, voilà, j'ai 34 ans maintenant, je me dis, euh, pff, voilà, quoi. Et ouais, les paroles de Nathalie m'ont vraiment décidé parce que je me suis reconnue en elle. Euh, C'est vraiment... Euh, Ouais, il m'est arrivé pas mal de choses aussi. De toute façon, tout, on a des périspécies dans, dans notre vie. Hein. J'ai eu pas mal de soucis. Euh, pas santé, mais... Euh on a passé cinq ans en tribunal par rapport à des soucis de notre maison, c'était très très dur. Euh, J'ai pris sur moi, je suis allée de l'avant, ça a été très très dur hein, psychologiquement, euh, dépression, enfin plein de choses. Mais je m'en suis toujours sortie, j'étais très très forte. Mais euh, voilà, je n'empêchais vous pas que je pourrais dans ma douche le soir hein, parce que je suis humaine. Mais euh, voilà, on a eu gain de cause, tout s'est. Voilà, heureusement, tout s'est bien passé maintenant hein, pour nous. Et euh, bah, pendant ces cinq ans, de procédure judiciaire, ben bah, voilà, je restais au boulot et je. J'avais peur de me lancer dans quelque chose parce que je ne sais pas ce qu'elle allait devenir. Euh, des frais d'avocat, c'est très, très cher. Je travaillais des fois les samedis soirs, je faisais de la plonge euh, au restaurant euh, du patron de mon mari. Euh, maman venait garder les enfants pour gagner 50-60 euros parce que, bah voilà, on a dû faire un prêt. Et voilà, tout, on a des péripéties, je le répète, euh, que ce soit souci de santé, que ce soit d'autres problèmes. Mais pour autant, moi, je l'ai surmonté, j'y suis arrivée et parce que je m'en suis donné les moyens. Euh, ça n'a pas été facile, mais euh, mais voilà, qu'on le veut, on le peut, quoi. Donc c'est très très important. C'est très très important. Ouais, tout à fait. Alors je rebondis juste sur ce qu'elle a sur ce qu'elle a dit après, donc euh, Mélanie, j'ai l'impression qu'il y a une méfiance peut-être due à la concurrence. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà entre nous, il euh, n'y a pas la concurrence, ça n'existe pas. Euh, on est voilà, on est une famille on, est on se soutient et on échange énormément donc déjà entre nous et en fait quand tu te places sur le plan de la concurrence tu vas avoir peur de la concurrence parce que tu vas te dire que ah, voilà oui. les concurrentes vont forcément faire mieux que toi et tout tandis que si tu te mets sur le plan de la création et c'est tout à fait ce que Jennifer a compris c'est à dire qu'elle a créé son propre style et en fait ah. euh, ses concurrentes ont autre chose donc du coup il n'y a pas de concurrence il n'y a que, euh, bah, chacune a son style et la cliente va choisir selon son style, ce qu'elle aime et tout ça, donc euh, bah, je pense que, que tu es d'accord avec oui. moi Jennifer ah, ah, pas tout, pas à si fait, que... tout à fait, tout à fait. j'ai des clientes qui des clientes qui sont pas forcément attirées par du nerf, des choses comme ça, qui vont des poses classiques et qui vont rester sur des PO qui sont installées depuis 5 ans, parce qu'elles la connaissent depuis le départ et puis voilà, et puis il y a des clients qui, vous allez avoir des clientes qui vont venir occasionnellement pour tester, moi ça m'arrive, j'ai des clientes, bah, elles ont entendu parler de moi, elles viennent de tester et tout, pour voir si c'est mieux. Il euh, y a des clients qui ont envie d'essayer des art euh, parce que bah elles ont jamais essayé. Et puis euh, le fait que c'est des cinémas et d'arriver avec un modèle et puis qu'elles disent ce que vous pouvez le faire, bah oui, on, on va essayer tout. Puis au final, le résultat leur plaît. Et, et voilà. J'ai des clientes qui font. Mon... J'étais très contente. J'ai des clientes qui, euh, qui viennent de Dole, donc elles sont à euh, plus de 45 minutes de chez moi et elles viennent euh, faire 45 minutes de route parce qu'elles bah, aiment mon travail et ça m'a vachement touchée. Euh, ça m'a vraiment touché, quoi. Je me dis quelque part, euh, ben voilà, j'ai bien fait de me lancer dans cette formation et puis de persévérer aussi dans l'art pour me, me changer de la concurrence aussi quelque part. Mais moi, la concurrence me, me fait pas peur. Au contraire, ça me euh, ça me donne encore envie d'aller plus loin. Voilà, me démarquer encore plus. C'est tout. La concurrence, s'y si en faut les filles, hein, De toute façon, on peut pas être la seule sur le marché. C'est pas possible. Et tant bien-même, euh, croyez-moi, euh, moi là, euh, mes mes prochaines places sont pas avant le 13 juillet. J'ai des clients qui m'appellent tous les jours. Euh, vous pouvez me prendre aujourd'hui Ah non, c'est pas possible. On peut pas. Surtout là en période d'été, il y a énormément de demandes. Les ongles, les mariages, les départs en vacances, les baptêmes et j'en passe. Et vous pouvez pas subvenir aux besoins de tout le monde, quoi. Ouais, entre bien. nous, non, je n'ai pas ce ressenti mais c'est vrai que dans d'autres groupes parfois c'est un peu plus difficile d'échanger d'échanger, c'est-à-dire sur oui. des méthodes de travail de, de je pense, de... pense qu'elle veut dire par là c'est difficile d'avoir de, des, des bonnes relations avec les autres prothésistes angulaires parce qu'elles n'ont pas compris justement que les autres n'étaient pas de la concurrence mais qu'elles pouvaient apprendre ouais. les unes des autres parce qu'elles sont souvent pas très bienveillantes sur d'autres groupes et c'est justement pas du tout ce que je veux dans la formation. c'est ce Pas du tout dans la formation. Il a pas de pas malveillance bien. dans la formation. De Nathalie est top parce qu'il n'y a pas de jugement. On a tous commencé, hein. moi la première, Nathalie aussi. On a tous commencé euh, des pauses catastrophiques, j'en ai eu. Euh, des Neyart que je ne gérais pas, j'en ai eu aussi. Euh, on, on juge pas, on, on, on s'entraide, on se donne des conseils. Euh, combien de fois on contacte aussi en, en message privé, euh, Jennifer, euh, tiens, tu as fait comment pour faire ça ben, je leur dis, ben voilà, j'ai fait comme ça. Puis ton baby boomer, euh, bon ben voilà, tu le fais comme ça. Je donne des conseils, j'essaie d'aider. Mais non, euh, euh, voilà, c'est vrai que dans d'autres groupes, en effet, euh, c'est pas tellement ce genre. Mais est-ce que le, le, le, le groupe de, de, de Nathalie, vraiment, c'est vraiment la famille c'est coucouning, c'est même plus qu'une famille. quoi. Je vous assure, hein, c'est une... moi, c'est mon petit jardin secret. Euh, j'aime poster mes photos, j'aime quand les filles, même quand les filles me contactent, eh ben, quand j'ai le temps, je leur réponds. Combien de fois on me contacte, je vous dis en MP. Euh, euh, même des filles qui font pas encore partie de la formation, qui quand Nathalie a posté mes photos, où il y a mon nom, mon entreprise sur la photo, me contactent euh, parce qu'il bah, y a des peurs, il y a des craintes. Et puis, eh ben, je, le, je prends le temps de leur répondre. Euh, parce que ces craintes, je les ai eues au départ aussi. Mais euh, mais je vous assure, euh, au niveau de la formation de Nathalie, euh, on, on est bien, quoi. C'est relaxant, c'est génial. On parle de tout, on peut se confier. On... Enfin, moi, moi j'adore, quoi. J'adore. C'est vraiment très, très agréable. Et euh, ça fait un an maintenant et euh, ça, me fait... je pourrais pas m'en passer, en fait, parce que ça fait partie de ma vie, quoi. C'est ouais, Mon évolution et grâce aussi à toi, Nathalie, les filles aussi. Il hein. euh, y a des filles qui sont anciennes comme moi. Euh, donc c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. ça fait plaisir, ça fait plaisir quand il y a des nouvelles qui, bah, qui nous sollicitent aussi. Alors, Clément, bon ça passe un peu vite. Oui, oui, Clément, c'est vrai que le groupe est super, on n'est pas jugé euh, sur nos travaux, mais au contraire, on est conseillé et c'est top. Alors Cindy qui dit que la plateforme, euh, donc euh, tout, est bien, tout est bien expliqué, super, plateforme bien réalisée. Merci beaucoup. Mmh. <rire> J'ai essayé de faire euh, au mieux avec ce que j'avais comme outil. C'est euh, voilà. vrai qu'elle est très très bien expliquée, la plateforme. Hein. Il, y a, il y a les modules, il y a plein de choses. Même moi qui, qui ai fait la formation il y a plus d'un an, j'y retourne de temps en temps. J'aime bien Et regarder encore. Oui, les formes euh... d'ongles, <rire> ouais, ouais, les, les choses comme ça. Euh... Revoir deux, trois petits trucs. Euh... Non, non, c'est important aussi de. de... C'est pas parce qu'on a un certificat que tout de suite, on n'a plus rien à apprendre. On a toujours à apprendre, de toute façon. Il y a tellement de techniques, de nouveautés qui sortent, des art et j'en passe. Il faut savoir se mettre au goût du jour, c'est important. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent qui me disent euh... « Alors, je leur dis, euh... elle me dit bah, « Moi, je viens vous voir parce que franchement, euh, vous êtes dans l'air du temps. » Voilà, que ce soit par rapport à la forme, euh, le Neyart, la façon de travailler… Parce qu'il y a des PO qui sont dans le métier depuis 5-7 ans, j'entends ces choses, des prothésistes ongulaires qui prennent une lime pour enlever les cuticules. Euh, mes clientes, elles me disent « j'étais en sang euh, ». J'entends vraiment plein de choses, des, des, des protestes ongulaires qui sont dans le métier depuis 5-7 ans, qu'on fait ne serait-ce une formation de 3 jours, hein, 3 jours, hein. et puis bah, qui ne se mettent pas au goût du jour et qui vont pas refaire un perfectionnant gel ou des choses comme ça, parce que bah, elles ont créé leur clientèle, puis ça leur va bien comme ça, elles ont leur train-train. Sauf que qu'il ben, y a des nouvelles euh, protéines ongulaires qui, qui viennent sur le marché maintenant, des, des petites jeunes, des nouvelles techniques. Et euh, ben, il faut savoir se mettre au goût du jour. C'est hyper important. Enfin, moi, pour ma part, c'est important. Euh, je ne veux pas m'arrêter là, ça c'est hors de question. Bonsoir, Flo. Alors, Flo, qui est en cours de route. Ah oui. Euh, ben, je me suis mis à mon compte euh, au 2 janvier 2018, Flo. Voilà, j'ai commencé la formation de base mmh. euh, chez Nathalie en, euh, en février 2017, exactement. Donc, voilà, ça fait plus d'un an. Et six mois après, j'ai passé le certificat. Et donc, je suis encore en formation de art. Il faut que Nathalie est bien gentille et <rire> du genre sur ça, parce que je suis un peu au compte goutte Il me reste encore un petit a peu pas plus, hein. Mais euh, non, oui. sur ça, euh, voilà, c'est super. Est-ce que tu penses élargir tes compétences Oui, là, je suis en formation professionnelle maquillage, toujours chez Nays. Euh, j'ai pas encore enfin je me suis mis un peu dessus d'ailleurs ce matin j'ai fait un maquillage, j'ai oublié de prendre en photo parce que c'était pour un mariage. Voilà, donc... voilà j'ai fait un maquillage à une maman d'école hein, qui voilà, qui m'a dit est-ce que tu peux me faire un petit maquillage et tout donc j'en ai fait un ce matin. Euh... et puis voilà, donc et en septembre, septembre octobre, je vais lancer des ateliers make-up parce n'ayant pas le CAP esthétique, c'est ce que explique Nathalie. On ne peut pas maquiller mais Oh. on peut peut-être pas maquiller, mais on peut donner des cours, des ateliers make-up. Donc, euh, comme l'expliquait Nathalie, moi, je vais prendre juste des groupes de 8 personnes. Ça se passera chez moi en bas. Ça se déroulera avec euh, bah, un apéritif dînatoire qui sera compris dans le tarif. Ce sera une séance pardon, de deux heures. Ce sera compris dans le tarif euh, avec un cocktail alcoolisé ou non alcoolisé prévu dedans parce que ce sera soit de 20h à 22h, soit de 20h30 à 22h30, groupe jusqu'à 8 comme je dis où j'expliquerai ben voilà, ce qu'explique Nathalie d'information. Si vous voulez en savoir plus, allez-y. Oui. Voilà, les carnations, euh, euh, comment appliquer le fond de teint, dessiner les sourcils, etc., et j'en passe. Euh, ça va être un moment convivial entre filles. Moi, je suis assez à l'aise avec les clientes, donc je sais que ça passera. Euh, et de proposer justement autour d'un apéritif dinatoire euh, euh, ben on, les clientes seront plus à l'aise vis-à-vis de moi parce que ce sera un moment de partage, comme un groupe de copines en fait. Voilà. Là, j'ai commencé déjà à investir dans les pinceaux, les choses comme ça. Je vais vous montrer. Euh, voilà. Là, c'est les pinceaux. J'ai commencé. Voilà pour les groupes de huit. Donc, ils ont chacun un kit. Euh, voilà. J'ai acheté les petits miroirs tout à l'heure individuels. Voilà. Voilà en blanc. Ouais, voilà, il faut que j'achète des lampes professionnelles. Tout pour recevoir euh, voilà les groupes de 8. Je vais faire aussi des ateliers make-up individuels dans ma pièce parce que j'ai un petit coin qui peut me le permettre où je vais mettre un miroir, petites étagères, les pots, les pinceaux où la cliente qui voudra apprendre, ne serait-ce pas faire un maquillage de jour ou qui ne sait pas euh, dessiner des sourcils ou autre, par le biais toujours de la formation Nathalie, euh, bah, proposer ça. Alors, je vais voir si ça cartonne, mais tant bien même, ce sera toujours une deuxième activité, même si c'est de temps en temps, ce sera toujours un plus. Euh, ça se ah, néglige pas, sûr. parce que voilà, et hein, euh... une prestation entre 35 et 40 euros, comme expliquait Nathalie, x euh, 8, ne serait-ce sur une soirée, euh, c'est génial, quoi. C'est génial. Intéressant. Ouais. Et si tu as l'apéritif dînatoire avec, tu peux même demander. Des plus, oui. Voilà, donc je vais passer aussi par mon mari euh, avec son restaurant et son associé, et puis quand ils pourront pas, bah je passerai par mon petit boulanger. Euh, voilà, et tant bien même, voilà, vu qu'il y aura un apéritif démanatoire et des choses comme ça, je demanderai un acompte parce que s'il y a une annulation de dernière minute, vu que les commandes seront passées au préalable, bah, il faut que je puisse aussi euh, me retourner parce que c'est quand même un coup hein, d'investir dans, dans tout ça. Mais euh, mais voilà, c'est un coup, mais je le fais. Je le fais parce que je crois en ça et ça va m'apporter un plus. Euh, Nathalie, ce qu'elle apporte aussi, euh, euh, c'est un plus pour moi. Euh, Peut-être ce sera pas tous les samedis soirs, mais ne serait-ce tient, un groupe de filles, euh, en un de jeune fille, euh, passer une soirée entre copines, euh, changer d'aller au lieu d'aller en boîte de nuit, bah tiens, on passe un moment de partage. Les, les ateliers marchent vraiment bien, hein, que ce soit euh, make-up, euh, euh, les bijoux, les ce que vous voulez, euh, ça rentre bien sur le marché hein, actuellement. Donc sur Coucou Sandra. <rire> Alors Cindy qui dit, moi perso j'ai pris la formation de base mais j'aime tellement bien que je suis tentée d'aller plus loin car c'est tellement familier etc. qu'on s'y sent très bien et qu'on n'a pas envie de décoller. Voilà, Bah eh ben, oui, en général c'est le cas. On n'a plus envie ouais, de quitter non. la formation après. quoi. Ah ben moi j'ai j'ai pas envie de la quitter quoi, c'est vrai que on a créé des liens, enfin, toi et moi et Nathalie, on a créé des liens avec les filles du départ aussi. Euh, Nathalie, pour moi, elle, elle fait partie de ma vie, de toute façon, ça c'est vrai, hein, je te l'ai toujours dit. Euh, c'est un repère aussi, hein, euh, la formation, les filles. Nathalie, c'est un repère aussi pour moi. Euh, la réussite, tout ça, euh, c'est des piliers. C'est des piliers pour moi. C'est très important. C'est très important. Oui. Oui. Euh, serveuse à 80%, en coupure jusqu'à minuit, comment dégager du temps Alors, il euh, n'y a pas forcément besoin de consacrer énormément de temps à la formation. Hein. Tu peux y consacrer euh, juste tes week-ends, mmh. enfin, ou la semaine, je ne voilà. sais pas comment tu travailles. Ou alors, euh, au contraire, faire, par exemple, une demi-heure, une heure par jour. Tu peux très bien faire ça, t'entraîner sur ta main d'entraînement ou sur toi, juste un ongle ou juste faire des choses très simples. C'est tout à fait possible. Hein. C'est ça. Enfin, Jennifer, je te laisse peut-être... Ouais, c'est ça qui m'a fait décider de faire la formation à distance, c'est de le faire à mon rythme. Euh, moi, je le faisais euh, des fois sur un doigt. Euh, quand les petits étaient au lit, je m'entraînais. Euh, euh, J'allais sur le la plateforme de la formation, regardais voilà, euh, ben, les maladies d'ongles, l'hygiène, tout ça. Je lisais, j'imprimais. Euh, euh, c'est ça qui est bien avec la formation de Nathalie, c'est que vous gérez. Euh, votre temps, contrairement à d'autres formations quand vous avez trois jours, vous vous dites allez c'est trois jours de formation de 9h à telle heure, clac clac clac hop hop hop il euh, y a plein de nanas euh, qui sont autour de vous elle n'a pas forcément bien le temps d'accorder du temps à chacune, que là euh, ben moi je vous ai dit, hein, euh, j'ai mis six mois voilà, donc des fois c'était le soir tard, des fois c'était un, un dimanche en début d'après-midi euh, ben des fois c'était sur un jour de repos, j'étais en vacances, bah tiens je faisais mais c'est ça, c'est de pouvoir faire à son rythme euh, Nathalie nous laisse la possibilité de, je vous ai dit, hein, six mois, euh, bon, si ça dépasse à peine plus, ça dépasse à peine plus. mais. Oui, il n'y a pas de problème. C'est que enfin, voilà, on ne se sent pas, euh, comment dire, de, de faire à son rythme, on, à aise, on à aise. est à l'aise, on est à l'aise. Et c'est ce qui nous donne aussi envie d'aller plus loin et, et voilà, et persévérer. Parce que quand il y a des protestants angulaires qui ont une formation de trois jours, Trois jours pour apprendre, moi trois jours, j'aurais jamais pu. Non, c'est pas possible. Même au un bout d'un mois, j'étais pas. Non, j'avais encore des difficultés, faut pas faut pas se leurrer. Hein. Euh, c'est un trois jours, non. Oui. Hein Alors si moi, c'est le top, c'est pas partout qu'on a une telle occasion. Ben oui, j'ai fait cette formation parce qu'elle n'existait pas ailleurs, justement. Ouais. Euh, voilà, Et c'est ce qui fait, je pense, la, la force de cette formation. Hein, c'est que justement, elle dure longtemps. Donc, mmh. on ait vraiment tout le temps de s'entraîner. Et s'il y a besoin de plus de six mois, eh bien, voilà, je m'engage à... Continuez à vous suivre plus de six mois. Voilà, Jennifer est dans la formation depuis un an et puis elle reste avec nous parce que voilà, elle y est bien, elle a pas envie de la quitter. Ouais. Et puis moi je l'adore, toutes les filles l'adorent. Elle nous aide aussi. Enfin euh, moi personnellement elle m'aide un petit peu à la correction et puis euh, voilà, elle aide beaucoup les autres filles du groupe et c'est top quoi. Voilà, c'était un vrai euh, exemple vivant de réussite donc. Euh, c'est génial quoi et moi si voilà si vous pouvez tout être des exemples de réussite mais moi je serais aux anges quoi je serais trop trop heureuse et euh, donc voilà c'est tout ce que tout ce que je souhaite pour vous donc euh, si vous voulez rester euh, même plus d'un an avec nous il n'y a pas de problème de toute façon une fois qu'on rentre dans la formation on n'a plus envie de la quitter quoi oui. ça c'est ouais c'est la vie quotidienne en fait ce, cette formation hein, parce que comme je le dis je le répète oui c'est une seconde famille Et à chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec moi euh, euh, qui ne sont pas encore dans cette formation tout ça, euh, je les rassure, je leur dis, je vous assure, c'est vraiment une seconde famille. Euh, et quand elles rentrent dans la formation, en effet, elles s'en rendent compte très rapidement de ce qu'il y a de l'échange. On ne parle pas que des ongles, je le dis encore, hein, on échange surtout, hein, euh, on a tous des soucis, on a besoin aussi d'évacuer. On n'a pas forcément quelqu'un à notre écoute euh, dans notre entourage, mais euh, voilà, par le biais de la formation à Nathalie, ben, on parle de tout et de rien. On rigole, on, on pose des photos, on... C'est génial, quoi. C'est génial. J'avais une... vu une question. Oui, je travaille aussi avec les produits Urnaï. J'avais vu plus haut. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Oui, oui, j'ai encore les gels de Nathalie. Je travaille avec. J'ai des vernis semi-permanents de Nathalie parce qu'ils sont hyper hypoallergéniques. Et puis, quand j'ai des clientes bah, qui me disent qu'ils ont en long sens, ils bouffent fragiles et tout. D'ailleurs, il va falloir que je repasse une commande. Oui, Donc, problème. J'ai commandé les Swarovski, le vernis, mais je n'ai pas commandé les gels. Oui, oui, oui. euh, J'aime bien avoir une gamme euh, à leur proposer, voilà, hypoallergénique. Euh, voilà, pour elles, ça les rassure aussi euh, d'avoir quand même des produits de qualité sur les ongles. Euh, surtout quand il y a des clientes qui me disent qu'elles bah, sont sensibles ou, ou voilà, donc je, je passe par les produits de Nathalie. Je passe par les oui. produits de Nathalie. Euh... Sandra, tu disais. Oula, il y a eu plein de messages d'un coup, là, j'ai pas réussi à suivre. Alors Sandra qui disait moi j'ai pris le courage et j'ai dit à mon patron que je quittais mon travail deux heures par jour que je voulais passer à autre chose et me consacrer à ma formation j'ai eu peur de lui dire et surtout peur après ma démission donc j'attends ah je dessus donc j'attends mais j'ai eu le courage de faire un choix et doucement j'arriverai oui, voilà, hein. il faut prendre la décision et puis euh, forcément euh, quand on veut vraiment quelque chose, comme je le dis souvent, tu avanceras pas à pas euh, dans la formation de plus en ouais. plus, de plus en plus, et au bout d'un moment, bah tu y arriveras. Parce que quand on continue à avancer, même si le si on est au point A et qu'on veut atteindre le point B, même si le point B est loin, si tu continues à avancer, même en marchant, pas besoin de prendre, euh, voilà, une moto, une voiture, un jet, ou peu importe, Si tu, même euh, en marchant, tu y arriveras forcément, puisque tu avances, tu progresses et tu vas réussir. Ça, c'est une certitude hein, pour toutes celles qui ont peur de, de se lancer et de pas réussir. Euh, le, le fait de se dire, oui, mais est-ce que je vais y arriver ou pas Au moins, euh, Jennifer est bien la preuve quand on s'entraîne régulièrement, quand on se donne vraiment avec passion, quand on on y passe du temps, et ben forcément, on réussit. Quoi. Voilà. Jennifer, c'est un des exemples, il y en a d'autres dans la formation, ce n'est pas la seule réussite ouais, qu'il y a, et je bien pense qu'il y en aura bien. encore beaucoup d'autres, parce que ben, quand on le fait avec passion, on ne peut que réussir. Alors, il y avait juste Alice qui disait euh, « Le pack avec trois formations, pour les ongles, est-il conseillé pour une débutante ?» Parce qu'à la base, je voulais prendre ça, mais comme dit Jennifer, une chose à la fois. Alors, Alice, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations, tu prends le pack euh, d'un coup, mais par contre, les formations se font l'une après l'autre. C'est-à-dire que tu euh, tu commenceras finalement la deuxième formation quand tu auras euh, passé le certificat de la première. Donc, en fait, tu ouais. bénéficies d'un prix beaucoup plus intéressant, des, des bonus et tout ça que tu trouves pas ailleurs. Et euh, voilà, d'un accompagnement encore plus euh, plus complet parce que j'offre un, un peu de coaching avec, personnalisé. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est super intéressant de prendre le pack de trois. Et ne t'inquiète pas, euh, ce sera une chose à la fois. Et donc là, le suivi, c'est pas pendant six mois, mais c'est pendant un an et demi, voire plus, euh, s'il faut plus, bien sûr. Voilà, Directe. je si j'ai répondu à euh, le, le pack, on l'avait pas nos débuts, hein. C'était, euh, bah, tu débutais aussi, hein, pour, pour lancer ça. Donc, euh, euh, moi j'ai pris la formation de base. Il y aurait eu le pack, j'aurais pris le pack. Euh, comme dit Nathalie, vous avez plus d'un an et demi de suivi, et puis c'est en étapes. hein. Euh, c'est pas, euh, voilà, sur ça. Euh, et puis vous, c'est vrai que vous bénéficiez d'un bon prix, hein, par pack de trois hein, qu'en individuel. Il y aurait eu au départ ça, j'aurais pu en pack de trois. Il n'y a pas eu, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, <rire> Mais c'est vrai que je vous ai toujours écouté et que ce pack justement j'ai eu l'idée de le faire par rapport à ça. vous aussi. Hein. C'est toujours hein. d'écouter en fait, euh, ouais les, les feedbacks, tout ça, de ce que vous me dites, pour justement constamment améliorer, améliorer, améliorer les formations, euh, l'expérience, tout ça. Voilà, je vais, comme dit, faire encore un live donc sur le groupe privé. Alors, quand on parle de groupe privé, c'est pas celui-là. Hein, c'est le groupe privé de formation. Il faut savoir qu'il y a un groupe privé par formation. Donc, si vous prenez le pack de trois, par exemple, vous avez accès à trois groupes privés différents. On parlera de choses différentes dessus. Et euh, pour le maquillage, c'est un autre groupe privé. Voilà, il y a un groupe privé par formation professionnelle. Voilà, pas pour, euh, pour les particuliers, mais mmh. pour les pros. Euh, Valérie, oui. Alors, quand j'ai commencé, j'ai pris euh, la formation de base parce que euh, Nathalie se lançait euh, à proposer ça, hein, C'est voilà, donc proposer la formation de base euh, au départ. Après, il y a eu de la formation nail art, donc je l'ai pris euh, euh, en septembre, ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, il y a eu la formation make Makeup, tu as lancé les les les, les packs de trois et tout, mais j'ai commencé avec la formation de base. J'ai commencé avec cette formation. Je vais changer. Ah oui la restauration ah oui <rire> mon mari est restaurateur ouais, c'est des heures pas possible euh, donc bah ça te fera pas peur alors si tu sais ce que c'est de travailler dans la restauration euh, et consacrer du temps euh, dans ce domaine euh, tu, tu en consacreras dans tous les cas dans les ongles et puis euh, ce sera ton choix quoi ça ouais. sera ton choix donc, Tamara tu nous rejoins apparemment donc en novembre bah c'est super ah mais c'est génial super. ouais alors, ouais, euh, Valérie, et lorsque tu as commencé euh, ta formation, est-ce que tu as pris un kit Quel kit euh, bah, J'ai pris la formation avec le kit, euh, la lampe, ce que tu proposais, Nathalie, hein, la lampe, le gel, les gels, euh, pinceaux, euh, cleaner, coton, euh, euh, une lampe. Euh, voilà le minimum pour débuter et s'exercer euh, et connaître les produits Urnaise. Voilà. Mm. Voilà. Oui. oui donc c'était le kit de base quoi. Euh, donc à toutes celles qui s'inscrivent à la formation j'offre 20% de réduction alors sur n'importe quel kit vous pouvez choisir un même deux ou trois kits, il n'y a pas de problème. Vous recevez donc 20% parce que j'ai des kits euh, avec différentes compositions. Par exemple, vous voulez un kit avec lampe, main d'entraînement, les gels, tout ça. Mais vous voulez des gels en plus, j'ai un kit par exemple avec euh, les gels en, en grand format. Et donc, vous bénéficiez de, de 20% donc euh, sur le, sur les deux kits. Voilà. <rire> donc là, vous retrouvez tous les sites sur euh, sur les les kits sur mon site, ça y est, je me mêle un peu, uh, yornels-international.com, et voilà, dans la partie uh, boutique, vous retrouvez les différents kits. Puis si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de problème. Oui, les produits Yornels, ils sont top, hein. ils sont vraiment bien. Très agréables à travailler, les vernis semi-permanents, moi j'adore. Ils sont vachement pigmentés, une bonne couvrance, euh, ne serait-ce le blanc, quoi. <rire> non, non, le blanc il est top. D'ailleurs j'en ai recommandé un hein, parce que l'été, euh, on demande beaucoup de blanc. Et non, non, ils sont très très bien pigmentés. Euh, des fois, une couche pourrait suffire, mais bon, de toute façon, on met toujours deux couches, mais euh, les produits sont vraiment top, quoi. les gels aussi. Euh. Et puis vous avez aussi le gel, vous pouvez customiser euh, voilà. la consistance de votre gel. Hein, Nathalie a, a sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh. Euh, ce qui se rapproche à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on entend, la l'acrygel, etc. Euh, ouais. Donc, ça, c'est super parce que quand il fait chaud, très chaud, et que vous avez les gels qui coulent, euh, là, vous pouvez faire les cinq doigts d'un coup, et ça, c'est top. C'est un coup de main à prendre, mais c'est vraiment top. Et vous gérez euh, le, le… comment dire la… Le, le, la J'arrive pas à trouver le mot. La consistance, voilà, <rire> du produit… Euh, c'est vrai que... Ouais, ouais. Moi, je me revois l'année dernière euh, travailler, euh, faire le, le mon, passer mon examen. J'ai mis plus de trois heures et demie passer parce qu'il faisait horriblement chaud. la canicule, ça coulait de partout. J'ai perdu du temps à l'image et tout. Euh, donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi cette alternative de gel que Nathalie propose euh, pour customiser euh, la consistance. Ça se travaille ça comme vous, avis, dit, mais vous n'avez pas l'odeur. Euh, et c'est voilà. génial. Quoi. Alors Cindy qui dit au oh top les produits urnels, j'adore, super. Euh, dès que je pourrai, je commanderai aussi. Hyper facile, ils se lissent facilement. Ensuite, bonsoir les filles, je suis la formation de base depuis début avril, mais juste après, j'ai appris que j'étais enceinte et rapidement, j'ai dû mettre en pause la formation car j'étais trop malade. Là, ça. Alors. Il faut que j'affiche la suite. Là, ça commence à aller mieux, donc je vais m'y remettre. Mais du coup, j'ai perdu trois mois de suivi. J'ai peur de ne pas y arriver avec... Non, tu n'as pas perdu de suivi. Ne t'inquiète pas. Comme on l'a dit au début du live, tu ne perds rien du tout. Euh, si si tu n'as pas la possibilité de le faire pendant quelques mois, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Euh, si vous êtes malade, que si vous avez un souci, quoi que ce soit, pas de problème. Vous pouvez mettre la, la formation sur pause. On reprend plus tard quand vous... Y vous vous sentez bien et tout donc ne t'inquiète pas regarde bien ce que je te dis prends ton temps et s'il si te faut six mois supplémentaires il n'y a pas de problème tu auras six mois supplémentaires neuf mois supplémentaires si tu le veux voilà je suis généreux je suis comme ça parce que pour moi le but c'est la réussite voilà tout simplement